Alors, il y a une forme de défiance, mais aussi une notion de « je me respecte ». Il, il y a ces deux notions-là dans, dans ta structure. Euh, tu as de l'exigence et c'est OK. Sauf qu'au bout d'un moment, cette exigence portée à l'excès te fait rejeter des expériences qui seraient potentiellement euh, bonnes pour toi. Bonnes pour Pourquoi tu les rejettes Parce que ça te fait te décaler de tes valeurs. Et c'est ça que tu ne supportes pas, c'est d'être décalé de tes valeurs personnelles. Et que quelqu'un à l'extérieur te fasse comprendre, juste par sa présence, même sans en avoir conscience, que tes valeurs ne sont peut-être plus les bonnes à suivre. Et pourquoi tu rentres dans un espèce de combat contre le fait de bouger tes valeurs pour être sûr de ce que tu vas pouvoir trouver dans ton environnement, c'est-à-dire tes valeurs donc en gros, tu es une sorte de bébé bulle qui s'est créé sa propre bulle de valeur euh, qui permet qui, des valeurs qui te permettent de te reconnaître, qui te permettent de te sentir justifié par rapport à toi-même, qui te permettent de te trouver à ta juste place, de te retrouver à ta juste place. Et donc, décaler ces valeurs, ça veut dire Décaler tout ce que je viens de dire. Ça veut dire ne plus être aligné avec qui tu es. Et ça, ça, fait, ça crée en toi une espèce de... Euh, d'état d'être fantôme où tu te sens être plus... Allez. Tu t'en sens être l'ombre de toi-même. Comme si tu, étais, tu devenais de plus en plus éthéré au fur et à mesure que tu... que tu abandonnes tes anciennes valeurs. Pour le groupe, il est question de okay, trouver sa place. Euh... Ah, ok. L'information derrière, euh, structure... derrière pour faire bouger la structure. L'information derrière pour faire bouger la structure, c'est trouver ma place ne, f... ne se fait pas au détriment de qui je suis ce qui ne m'empêche pas de faire bouger qui je suis. On est sur une notion de paradoxe que j'aime bien, en fait. J'aime bien, bien les paradoxes de manière générale. Euh... Ah oui, voilà. Alors, pour le groupe, c'est une notion d'intérieur-extérieur. Ce n'est pas parce que vous acceptez l'altérité de l'autre. Donc, l'altérité, c'est... Euh... Voir et comprendre que l'autre a une manière totalement euh, opposée ou, ou plutôt différente de fonctionner, mais que ce n'est pas parce qu'il a une manière différente de fonctionner que c'est euh, mauvais et que c'est en inadéquation avec nous. Parce qu'on ne peut pas savoir euh, de quelle manière on va s'imbriquer les uns avec les autres. De quelle manière on va pouvoir se relier avec les autres Et nous, on se parce qu'on est centré sur une notion de contrôle, donc ça fait beaucoup trop de fois que je dis ce mot contrôle, et ça fait partie vraiment de de la thématique d'aujourd'hui. Donc, pouvoir, émotion, jouissance, action, contrôle. Ça va faire un titre un peu trop long, mais je ne vais... Euh, oui, donc... C'est une notion de contrôle que l'on a, que l'on pose, que l'on crée dans sa vie pour pouvoir être sûr de ne pas évoluer. Donc, c'est un frein à faire bouger son, son fonctionnement en tant qu'être humain. Alors, il manque un truc en disant ça. Ah oui. Euh, Aller allez se connecter à l'autre en tant qu'individu et aux autres en tant que groupe est quelque chose qui nous met en danger et pourquoi c'est nommé en danger pour pour trouver le prédateur ah d'accord c'est pour ça que ça me dit un... on a besoin de trouver le prédateur dans le groupe pour pouvoir non on a besoin de se protéger du prédateur dans le groupe pour pouvoir aller dans le groupe donc on a une condition voilà là ça commence à bouger ok ok parfait Merci pour ta question, Pauline. Donc oui, pour parler de la formation, c'est une formation, parce que je vois qu'il y a Faten qui, euh, qui euh, pose des questions. Donc c'est une formation pour faire émerger la clairvoyance. Donc la, la clairvoyance, qu'est-ce que c'est C'est bah, ce que je fais en direct depuis tout à l'heure. C'est la compréhension spontanée des mécanismes et rouages inconscients. Donc des tout. Euh, les besoins, les buts cachés, euh, les interdictions, tout le contenu de l'être humain, c'est oser aller le révéler, Aser, euh, oser aller mettre de la clarté d'esprit, de la transparence sur un système, sur quelque chose, sur une énergie, sur un espace-temps, sur une attitude. C'est oser aller toucher là où ça doit se transformer. C'est une qualité qu'ont les êtres humains de pointer du doigt ce qui fait mal pour mieux le libérer. Donc c'est quelque chose de naturel, qui ne nécessite aucun prérequis, euh, aucune connaissance. Tous les enfants le font. Absolument tous les enfants le font, c'est naturel. Et donc, comment je procède pendant cette formation On fait des jeux. On se réunit par Skype trois fois par mois, donc une fois tous les dix jours à peu près. Et on fait simplement des jeux que moi, bah, je me branche sur le groupe et je crée des jeux au fur et à mesure qui permettent aux gens, bah, par le jeu, en interaction les uns avec les autres, parce que c'est en visioconférence, de connecter leur manière unique de révéler leur clairvoyance, leur manière unique d'être clairvoyant. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que beaucoup de gens, soit ne pensent pas l'avoir, semble avoir des difficultés mais quand on se lâche un minimum la grappe en fait les gens sont ultra pertinents dans le fait de décrire le système de l'autre à travers son point de vue unique donc la, la formation il n'y a pas que ça il y a des euh, visioconférences une fois par mois où là je fais bouger les, euh, la structure du groupe au fur et à mesure pour l'émergence de la clairvoyance et il y a aussi un groupe Facebook, où là, bah les, les gens peuvent me poser les questions qu'ils veulent concernant la clairvoyance, et j'y réponds en visioconférence. Voilà. J'ai voulu cette formation libre d'accès. C'est-à-dire que, déjà, le premier cours est gratuit, donc si toi, Faten, ça t'intéresse, tu, euh, tu, euh, tu peux venir tester un cours, et ce sera gratuit. Ensuite, si ça t'intéresse, -tu, si tu veux aller plus loin... Bah, tu peux prendre un cours à la carte donc c'est 60 euros le cours et tu peux venir juste une fois par mois et mois après mois tu vas évoluer tu peux prendre un mois de cours trois mois de cours ou six mois de cours de mémoire et donc si ça t'intéresse ou si ça intéresse quelqu'un qui regarde cette vidéo envoyez moi votre euh, dites moi que vous que ça vous intéresse dites moi que ça vous intéresse par mail à gmail.com Et moi, je vous envoie la documentation. Et on peut même se téléphoner si vous voulez avoir mon explication de vive voix. Voilà.